Bon, euh, je vais être franc avec vous, c'est la troisième fois que j'enregistre cette vidéo et euh, je suis assez mécontent des deux premiers résultats. Euh, le premier parce que c'était trop long et le second parce que j'ai un petit peu jargonné dans l'introduction et je dois m'efforcer de me souvenir que je m'adresse à un panel un éventail très large de gens dont une grande partie décroche quand les phrases ne se composent pas simplement d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. Donc c'est triste, mais je suis un peu gonflé aujourd'hui. Bref, euh, alors la bonne nouvelle du jour. La bonne nouvelle du jour, c'est que ça y est, enfin, nous sommes le 22 mai 2018, l'anniversaire du site est arrivé. 12 ans, 12 ans de mise à disposition de mes désormais fameux, célèbres, worldwide famous séminaire de psychosociologie vulgarisée, euh, contenu inédit exclusif sur la façon dont les hommes et les femmes communiquent, diffèrent, s'imbriquent, ne s'imbriquent pas, etc. Alors, l'anniversaire du site, alors vous vous souvenez ou pas, à Noël, qui est le, le... ce sont les seuls deux moments de l'année où il y a des offres, Noël et l'anniversaire. À Noël, je vous avais... Nono, notre, notre algorithme, notre petit robot qui calcule les remises groupées avait pété un câble et vous avez doublé remise groupée. Bon, maintenant, je peux vous le révéler. Hein. J'étais un peu dans le coup aussi. Hein. Nono ne l'a pas fait complètement à mon insu. Alors là, à l'anniversaire, Nono, Nono est puni. Hein. Nono, Nono il ne fait rien du tout pour l'anniversaire. Mais je vous offre un coupon de 12 ans égale 12% de réduction supplémentaire en plus de Nono sur... Tous les séminaires, d'ailleurs, ils sont tous disponibles et tous débloqués. Ce sont les deux seuls moments de l'année où c'est le cas. Donc, nono, euh, 12 ans, c'est le titre du coupon. Dans Mad Consulting, dans la case coupon, vous tapez 12 ans. 1, 2, A, N, S. Et déjà, vous avez 12% de réduction en plus de toute autre remise en cours. Et en plus, parce que vous faites partie de mes abonnés YouTube, et parce que vous avez fait le succès de cette chaîne, et parce que nous serons 50 000 cet été, et parce que nous serons 100 000 dans un an, eh bien, je vous offre un coupon de 12% en plus. Vous savez, je sens qu'il y en a déjà qui sont paumés, là. Concentrez-vous un peu. 12 et 12, voilà. Nono, toute l'année, calcule votre remise groupée. Mais en plus à l'anniversaire, vous avez 12% parce que c'est 12 ans du site. Et parce que vous êtes de YouTube, vous avez 12% en plus. Hein Nono, 12, 12 Voilà, donc, allez jouer avec le panier, allez jouer avec l'algorithme de commande, allez mesurer les réductions que vous arrivez à vous décrocher sur matconsulting.fr, mettez un certain nombre de séminaires dans votre panier. Le coupon 12 ans vous enlève 12%, et le coupon YTFAN, comme YouTubeFAN, YTFAN, vous enlève encore 12%. Voilà. Si ça n'était pas clair, eh ben retournez en, en CM2. Euh, c'est à peu près à, cette, à ce moment-là qu'on apprend, je crois, les, les pourcentages et les, et les soustractions. Le courrier des lecteurs du jour et cette histoire de classe sociale. Ah oui, et l'anniversaire, c'est jusqu'au 3 juin, a priori. Attendez, je vérifie mes dates. Nous sommes le 22, ça dure... 15 jours, oui, non, ça dure un peu moins de 15 jours, ça dure jusqu'à dimanche en 8, dimanche de la semaine prochaine, donc jusqu'au dimanche 3 juin au soir. Voilà, donc commencez déjà à mettre des choses dans votre panier et à vous dépatouiller un petit peu de l'algorithme pour voir comment tout cela fonctionne. Alors, François, le courrier de François, je sais que vous allez vous plaindre si c'est trop long, donc je vous le mets ci-dessous, je le copie-colle sur le site. Et là, je ne fais que vous le résumer. Si vous, si vous en voulez l'intégralité, homme le lien est ici dessous Grosso modo, François est un lecteur qui m'a contacté euh, sur je ne sais plus quoi, probablement stéphaneedouard.com, pour me parler, euh, pour me dire qu'il a été le confident d'une discussion entre son ex et une amie de son ex. Donc son ex, semble-t-il... Euh, serait euh, le sosie de Louise Bourgoin, ben, je serais ravi de voir cela. Ils se seraient quittés en bon terme, ben, grand bien leur en face, ils coucheraient parfois encore ensemble, c'est tout à leur honneur. La chair serait faible, moi je dis qu'au contraire la chair est très forte. Et euh, il leur arrive régulièrement d'échanger et de deviser, comme c'est mignon, ils devisent, sur différents sujets. Alors, euh, un, un, je ne vous lis pas le courrier comme, comme, comme promis, ça m'évitera d'ailleurs de m'agacer sur les différentes euh, petites approximations syntaxiques. Mmh, mmh, euh, elle se plaignait, donc son ex, là, le sosie de Louis Bourgoin, avec une de ses amies, d'avoir peu ou pas assez d'opportunités de rencontre. Alors, elle, elle ne pratique pas les, les sites internet. Et en gros, euh, François, euh, bienveillant, bon enfant, premier degré, leur propose tout simplement de fréquenter le Rotary, le Lions Club, la Chambre économique régionale et autres syndicats patronaux. Voilà. Et il, il me demande mon avis de, de sociologue, d'ingénieur sociologue, de psychosociologue euh, sur les marqueurs sociaux, car il me dit que euh, Christy, en l'occurrence l'ami de, de son ex, est un peu marquée socialement par son prénom, par ses tatouages, par son métier. Elle est. Euh... Alors, comment, comment il a appelé ça C'est un stade de rire. Euh... Alors, elle porte un prénom de Pom Pom Girl et elle est styliste ongulaire. Donc, bon, en gros, elle fait, elle fait, elle fait les ongles, quoi. Elle est esthéticienne, manucure. Elle a l'intégralité d'un bras tatoué. Bon, bref. Donc euh, il, fait, il dresse une espèce de partition, plus-moins, tableau, crédit-débit, des avantages et des inconvénients euh, qu'auraient ces deux jeunes filles ou femmes à changer de, de, de classe sociale et à fréquenter des hommes apparemment euh, susceptibles de représenter pour elles des, un panel d'opportunités plus large. Alors, premièrement, François, euh, il est tout à fait anormal euh, que ton ex avec qui tu couches encore donc qui n'est pas ton qui n'est pas ton ton ex c'est simplement la nature de votre relation qui a évolué il est tout à fait anormal qu'elle évoque devant toi ses autres rencontres et il est encore plus anormal qu'elle le fasse euh, un peu sous la avec comme note à la clé la, la complainte euh, dans un dans un excellent podcast qui avait eu un succès mesuré à l'époque car le, le, la, cha la chaîne était moins active, le site avait moins d'influence que, que maintenant, on était un petit peu au creux de la vague quand j'avais enregistré ce podcast, euh, j'avais rencontré une, une escorte qui s'appelait Lou, cliquez dans le lien, si, si, sur le lien ci-dessous euh, si d'aventure l'idée vous tente, pas de rencontrer Lou mais d'écouter ce podcast. Et elle m'expliquait que la plus grande faute d'intelligence sociale pour une fille comme elle était d'évoquer ses, ses rendez-vous ultérieurs avec un client en cours. C'est-à-dire que si elle parlait à un client, un potentiel client, je ne sais pas, le dimanche soir et qu'elle qu évoquait avec lui un rendez-vous le mercredi ou le jeudi, il était de très mauvais ton, de très très très mauvais ton, qu'elle euh, évoqua euh, un rendez-vous avec un autre client le lundi ou le mercredi, c'était extrêmement désérotisant. Donc, ce que j'essaie de te dire pour commencer, François, c'est que euh, le fait que ton ex, euh, comme tu l'appelles, euh, ressente la, li... sente la liberté suffisante pour évoquer avec toi et devant toi ces euh, sa... sa... futures potentielles rencontres qui n'arrivent pas, fait de toi un peu le candole, hein, dirait Riton, un peu le cuck de l'affaire. C'est-à-dire que tu es doublement cuck, tu es doublement candole, tu l'es une première fois parce qu'elle n'a pas à évoquer d'autres hommes devant toi et en plus elle, elle évoque d'autres hommes mieux que toi et qui n'existent pas encore. Donc tu es cuck deux, deux fois et demi à ton insu. Et tu ne sembles pas t'en rendre compte, euh, ce qui tente à prouver que tu as encore un petit peu de chemin à parcourir pour atteindre ma sagesse de vieux singe. Non, je ne ferai pas de grimace. Deuxièmement, François, euh, à l'instar d'un courrier des lecteurs récent, où je faisais remarquer à, à ce lecteur, par définition, parce que c'est un courrier des lecteurs, que les hypothèses qu'il dressait étaient un petit peu théoriques, euh, ton idée euh, de changement de classe sociale me paraît euh, pour le moins farfelu, euh, voire euh, n'exister que dans ta tête. D'abord... Quand F euh, se plaint, quand F évoque ses, ses, ses limites, ses impéricis, quand F évoque la, les, les contraintes de l'existence, que Sowell appelle le, le tragique par opposition à l'utopique, l'utopique étant cette capacité à s'abstraire ou à imaginer qu'on s'abstrait des contraintes et le tragique étant cette, euh, ce talent de trouver sa liberté dans les contraintes. Euh, quand F évoque le tragique de sa vie, c'est moins souvent pour trouver une solution que pour ressentir, finalement, le plaisir de se le rappeler. Hein F, pur, « j'ai un peu pour gindre hein » euh, et pour que sa, son compagnon, sa compagne, son ami gêne en, en assonance. Donc, toi, en apportant une solution pratique, tu n'es pas en assonance, en assonance, mais en discordance avec elle. Donc je crains que ta, ta solution, dont on n'a pas encore vu qu'elle n'était pas viable, mais dont on va le voir dans un troisième temps qu'elle n'est pas viable, par, par définition même, étant non sollicitée euh, et en plus de la part d'un keuk, euh, je crains que tu ne te la mettes où je pense, ta solution. Euh, troisièmement, et j'en finirai là, hein, parce que, encore une fois, les contraintes de l'algorithme montrent que dès que la vidéo dépasse 12 ou 14 minutes, euh, tout le monde décroche, et troisièmement, on ne change pas de classe sociale comme on change de chaussettes. J'avais écrit un de mes articles les plus fameux, les plus, les plus lus, ceux qui ont, un de ceux qui ont eu le plus de retentissement sur homme d'influence il y a une dizaine d'années, s'appelait euh, « euh, On ne déclare pas son amour comme on déclare ses impôts ben, ». Dix ans après, j'ai envie de dire, on ne change pas de classe sociale comme on change de chaussettes ou de culottes. Euh, le changement de classe sociale, c'est l'affaire d'une vie et euh, il suffit de puiser un petit peu dans la mythologie. À ce propos, pardonnez-moi la parenthèse, euh, j'ai invité, j'aimerais bien qu'elle me réponde d'ailleurs, car je sais qu'elle a eu le message et je trouve ça un petit peu mal comme on dirait ici, de ne pas répondre. J'ai invité une historienne à une série de, de petites interviews ou à un podcast éventuellement en vue peut-être d'une conférence ultérieure qui s'appelle Virginie Giraud, qui a étudié la femme fatale sous l'Empire romain et notamment le cas de Théodora, la femme de Justinien, l'empereur Justinien, euh, nommé, si je ne m'abuse, à Constantinople, ex Byzance, aujourd'hui, Istanbul, le, la Rome de l'Est. Car Virginie Zero, Giraud, vous êtes euh, docteur en histoire et plus particulièrement spécialisé sur l'antiquité et la sexualité à l'époque. Euh, surtout, messieurs d'hommes, saviez-vous que certains tabous sexuels sont restés en place depuis la Rome antique à bon entendeur. Donc ceci étant dit, euh, c'est cette analyse très intéressante de, de Virginie, euh, portant non pas seulement sur le couple euh, Justinien-Théodora, euh, mais également euh, sur le cas d'Auguste, l'empereur Auguste de Rome, dont la tombe est à 800 mètres d'ici à pied, euh, la Rapachis, euh, montrait qu'en réalité, une, un anoblissement euh, in vivo est un processus de, de toute une vie, consistant non pas simplement à décider qu'on le veut, non, non pas simplement à changer de, de place de parking, ou à changer de fréquentation, ou à changer de, de quartier, mais à se réécrire une histoire personnelle. Auguste, euh, anciennement Octave, fils d'un agriculteur, je crois, euh, neveu de César, s'est déclaré d'abord fils de César directement, puis César étant, ayant été divinisé post-mortem, fils de dieu, même du dieu Apollon, je crois. Donc en fait, la mythologie, que je ne fais que survoler avec probablement une, une marge d'erreur que, que vous me pardonnerez par avance, ce n'est pas mon, mon métier, on attend Virginie pour nous, pour nous corriger, euh, la mythologie permet déjà de se souvenir que on ne, on, on, la, la, le changement de classe sociale, c'est un peu comme la réécriture, d la fabrication d'une légende in vivo, ça nécessite une ascendance, Hein, tout n'est pas immanent, ça nécessite une ascendance, ça nécessite un, un, un contexte euh, fertile en opportunités sociales, ça nécessite un réseau de connivence politique, ça nécessite un, une qualité rhétorique, hein, comme disait je ne sais plus qui, on ne s'insère dans un réseau oligarchique que par certes la niaque vitale, « calories » dirait l'autre, mais également par l'intelligence oratoire et rhétorique. C'est ce qui manque d'ailleurs aux jeunes des banlieues là, qui, se, qui se disent exclus en permanence et qui ne savent pas articuler une phrase. Euh... Bref, je doute fort, François, que la solution proposée à ta copine Louise et à sa consœur Margot, ou je ne sais plus comment tu l'appelles, enfin la, la, la styliste ongulaire, hein, la manucure, euh, je pense que ça va leur en toucher une sans faire bouger l'autre. Voilà. Je ne dis pas ensuite que les changements de classe sociale sont impossibles, je ne fais que répondre au courrier de François qui me semble gentil. Je n'ai pas dit brave, j'ai dit gentil, mais un tout petit peu, un tout petit peu abstrait et naïf. Nous finirons sur cette note. Euh, comme disait le fameux je-sais-plus-qui, ce n'est pas parce que tout est possible que tout est permis. Donc effectivement, aujourd'hui, on baigne dans un flux continu de théories, de conseils Internet, laissant à penser, car c'est un vecteur de vente beaucoup plus efficace que le tragique, laissant à penser que tout est possible, que l'on peut choisir de nouveaux amis, que l'on peut s'installer n'importe où, que l'on peut s'émanciper et s'exonérer de toutes ces limites économiques, temporelles, physiques, de santé, que l'on peut dormir 4 heures au lieu de dormir 8 ou 9 heures, que l'on peut manger euh, des raisins et des petits pois au lieu de manger en omnivore. Voilà. Euh, Ce n'est pas parce que c'est possible que c'est permis. En l'occurrence, la solution que tu proposes, François, me semble très abstraite, très possible sur le papier, mais à peu près interdite à 99,5% des, des gens. Hein. Encore une fois, changer de classe sociale, euh, c'est euh, l'affaire d'une vie. Et comme disait l'historienne la, la, Virginie, elle disait, euh, si Justinien a choisi Théodora, c'est également parce que n'étant pas d'ascendance de, de, de, aristocratique, il aurait, en choisissant une femme de cette engeance-là, en, en choisissant une aristo, elle lui aurait en permanence rappelé, en étant simplement sa contraposée, en étant son, son contraire, elle lui aurait rappelé, finalement, ce qu'il n'était pas. Et donc, il l'a... Euh, il s'est à coquiner, il a fait pacte avec quelqu'un de la même engeance que lui pour finalement être plus, plus fort, plus pertinent. Bon, ben c'est beaucoup de pistes dans cette vidéo, vous me pardonnerez, j'ai pas réussi à faire 12 minutes, j'en ai fait 17. Donc fuck l'algorithme YouTube et je ne peux approfondir, sinon encore une fois je suis beaucoup trop long et là je perds beaucoup trop de, beaucoup trop de gens. Si vous voulez m'entendre plus longuement et si vous, voulez, si vous êtes frustré de m'entendre me limiter à des bribes d'explications, vous pourrez m'entendre pendant 4, 5 ou 6 heures d'affilée dans les séminaires. Retournez au début de la vidéo et regardez bien le, le principe des coupons, etc. Et, et, et, et profitez dans la période d'anniversaire pour remplir votre panier. A très bientôt.